Comment niquer euh, l'introduction faite par la déesse Grounia? Je suis vraiment un con. Euh, voilà. Je... Bonjour Youtube J'espère que ça va Aujourd'hui on se retrouve pour, euh, pour une petite vidéo. Alors on va, on va. Alors c'est une QM, c'est pas de la ranquette, je sais, vous allez me dire, ah oh là là, mais Maljanir Nous on voulait une classée Et bah, c'est pas une classée, mais honnêtement il vaut le détour. Et cette vidéo en servira, servira à montrer justement comment s'améliorer et comment avoir plus d'impact sur le rôle de support En l'occurrence c'est Anduin, je pense pas que ce soit le meilleur support pour Karim, mais je pense pas que ce soit non plus le plus nul Et euh, bah vous verrez que c'était plutôt, plutôt sympa, donc une QM où je jouais avec le grand, l'incroyable HGC Brightwing, Akaromux, Onizuka euh, Vous savez c'est le mec qu'il faut juger quand, quand, quand il arrive, il dit bonjour sur un chat, il faut faire comme ça, pas content Mais euh, en fait on va on va faire on va voir justement, alors c'est spécialisé en duine là dessus bien sûr cette vidéo Mais plein de trucs qui fonctionnent en support Et je vois énormément d'erreurs en support notamment sur le focus de heal Ça c'est un truc qui me fait péter un plomb Première erreur mais classique du support C'est encore plus criant sur des supports mono cibles Parce que sur un mon support mono cible vous pouvez soigner qu'une personne à la fois Donc s'il y en a 5 qui ont besoin d'un heal il faut choisir Il faut sélectionner le gars qui va avoir besoin d'un heal Donc qui va prendre votre heal Et sur les supports multi ça se cache on va dire que vous pouvez camoufler les erreurs, vous mettez le soin de zone, hop. <rire> Mais euh, sur un support monocible, comme Anduin, bah, ça se voit tout de suite. Si dans un teamfight, vous voyez par exemple le Imperius qui a 75% PV, qui est dans la mêlée, et vous avez un Asmodan, 15% PV qui reste derrière, il y a énormément, et vous en faites peut-être partie, chers joueur de support, et c'est important d'en avoir conscience pour arrêter de faire cette erreur, Bah, dans plein de cas, les joueurs vont heal le Asmodan. Alors que Asmodan, il ne craint rien, il est sous ses tours, il est tranquille. Alors bien sûr, il y a des situations où ça peut être dangereux. S'il y a une Nova qui rôde, un Zeratul qui rôde, bien sûr, effectivement, le asmo peut en prendre plein la gueule. Mais même s'il y a un Zeratul et tout, ils vont quand même se concentrer sur la frontline Enfin, là en l'occurrence, sur le mec qui est en danger. Et je vois énormément de support faire ça sur des mecs qui vont s'en aller, qui sont en train de reculer, qui soignent ce mec-là au lieu de soigner le mec qui en prend plein la gueule. C'est un manque de respect pour le mec qui est en frontline et c'est un manque de respect pour le magnifique rôle. De support. Merci à tous, à bientôt pour c'était tout simplement la vidéo de tuto support. C'est bon, je rigole, ça va, c'est calme et Il a pas que ça, bien sûr. Mais c'est déjà si vous faites ça en support, vous allez avoir plus d'impact dans les games parce que c'est vraiment un truc. Mais moi qui me fous de l'urticaire, surtout pour les mêlés. Les mêlés, c'est un manque de respect pour eux parce qu'ils en prennent plein la gueule et vous soignez un gars qu'on a pas besoin. C'est un truc qui rend fou. Moi ça me rend fou quand je vois ça. Je me dis, mais je suis et, euh, et du coup, attention à ça. Attention à ça. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, évidemment. Il y a plein d'autres choses à avoir en support. Euh, vous allez voir que cette game... Alors évidemment, encore une fois, je l'ai dit à Twitch, mais je l'ai pas encore dit à YouTube. J'ai fait une bonne game. On s'en fout. L'objectif n'est pas de dire qu'à la fin, oh bah fait un bon rendu. J'ai fait une très bonne game, je le sais, j'en suis conscient C'est pas pour vous montrer la taille de mes couilles, c'est pas pour vous montrer ça Mais je me suis dit que cette game elle allait être très intéressante pour vous montrer comment on peut carrer en support Et les mécaniques importantes d'un support Avec des choses bêtes, des choses bêtes mais qui, qui, peuvent qui peuvent vous permettre de vous améliorer Maintenant, il est clair que cette game, il euh, bah, y a de l'impact Plus vous avez d'impact, alors je vais jouer greedy, ça c'est mon style de jeu, hein, je, je suis assez greedy on va enlever le L. Hop, voilà. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah voilà. voilà, directement pour remettre les, les, les, compteurs, les compteurs à l'heure. Hein <rire> voilà, premier, euh, premier gros hint. <rire> Parce qu'on est un QM, il faut bien hint. Monsieur, en vrai, en vrai, plus, le DAK jouait bien et m'a bien, bien baisé là-dessus. Je, je l'ai vu, hein. je sais qu'il est là. Hein. Je sais qu'il est là. Mais j'avoue que je lui ai un peu manqué de respect. Je l'ai un peu sous-estimé. Je me suis dit, oh, c'est ok. Et là, je vais me faire chier dessus. Mais. Euh mais comme une grosse merde et c'est bien fait pour ma gueule et là, et là moi là à ce moment là, je... honnêtement j'ai fait cette tête là Je fais, <rire> c'est ça le petit... <rire> j'ai joué au con, j'ai perdu <rire> c'est bien fait pour ma gueule c'est bien fait pour ma gueule oui les talents, les talents vous vous rendez pas compte Youtube vous ne vous rendez pas... ah si vous le savez en fait j'allais dire vous ne vous rendez pas compte à quel point Twitch me... me dispute souvent mais en fait, bah Youtube aussi donc euh... là dessus, bah... <rire> Il y en a juste en direct, d'autant différent. Et du coup, j'aurais même l'impression de comprendre un peu plus le direct. Parce que. En direct, on est dans l'instant. Sur Youtube, des fois, je me fais disputer, alors que c'est dans les commentaires épinglés que j'ai fait une connerie. Et à ce moment-là, je suis déçu. pourquoi tu parles avant le. Ah Vala est morte Ah Alors. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce qu'en ce moment, je croise beaucoup de Vala auto-attaque. Et euh, arrêtez non, Arrêtez hein. Parce que quand on a 25 minutes de jeu et que vous n'avez toujours pas stacké votre niveau 4 face à du garoche Garrosh, Alarak, etc... Bah ouais, c'est peut-être pas un bon choix de talent, mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'objet de la vidéo. De Je vais rester sur Anduin. Alors un truc con aussi, alors ça marche sur Anduin directement parce que votre purif est intégré de base et ça vous permet de redéplacer le personnage, mais avec les purifications c'est toujours le même délire. Euh, alors Anduin c'est pire parce que le saut de foie c'est 80 secondes, donc c'est un temps de recharge assez long. Je vois beaucoup de sauts de foie parfois un peu... Alors, c'est mieux que je préfère quelqu'un qui overreact que quelqu'un enfin, qui réagit de manière disproportionnée qu'un mec qui lance pas du tout sa purif mais faites attention et ça c'est aussi de l'anticipation ça c'est de la connaissance de jeu c'est de l'anticipation des dégâts que le mec peut subir et le... les soins que vous allez pouvoir lui prodiguer N oubliez pas sur Anduin un petit tip c'est dans, mon... dans mes guides écrits et vidéos d'Anduin si vous faites D vous pouvez heal pendant le, pendant le trajet ça permet de, de... de sauver un gars au... au cordeau et là par exemple sur mon talent 1 il y a beaucoup, de, so y a beaucoup de, de soigneurs maintenant ces derniers temps qui font des soins en fonction des dégâts. Il y a Malfion avec ses éclats lunaires, il y a, a Whitemane avec bah, tout ce qu'il a fait, en fait, tous ses dégâts. Et euh, Anduin avec ce niveau, moi j'adore ce niveau, hein, puisque les auto-attaques, eh bien, soignent également. Et euh, du coup, bah, j'adore, parce que j'ai un peu l'impression de jouer un auto-attaqueur soigneur. Et euh, c'est ce qui me fait kiffer Anduin. Alors là, début de game, je me dis, bon, ça va être compliqué. <rire> Cette game, je me dis, Elle va être compliquée, parce que... Euh, je vois des choses... Euh, Là, je me dis, je vois déjà, le Asrozan, il sert à rien, lui il prend pas mon heal Pensez aussi à ça, ça c'est de la connaissance mais là par exemple, bah, c'est moi qui ai mal joué enfin. Le, le Imperius connaît pas mon perso, ça se voit parce que sinon il serait revenu, je veux dire, il est à 40% PV, euh, s'il veut du soin il vient vers moi, mais si j'avais anticipé, je m'étais déplacé un peu plus vite, j'aurais pu lui balancer le Z, vous savez le Z revient et ça heal, ça heal en zone, même si vous êtes en retard allez-y parce que ça refait une petite animation, c'est pensé par Blizzard, c'est très bien fait, c'est un joueur de support qui a que des sorts parce que le mec s'est dit de toute façon ils viendront pas à temps, donc à la fin je laisse un petit homme bonus ou le truc qui retourne autour de toi et ça soigne. Et, euh, et merci beaucoup pour, euh, pour le sub, merci kabuto J'adore ce que tu fais kabuto j'adore ton univers <rire> Qu'est ce qu'il dit oui, Les petites autos, toujours importantes pour soigner Je me soigne un petit peu Et on s'en fout là, c'est de la merde Et là pendant ce temps, Robux qui fait les plays. incroyable <rire> Donc un truc aussi important avec un support euh, Très souvent dans une composition vous avez un tank un mêlé, deux carrés distance et un soigneur. Et vous êtes le soigneur. Du coup, très souvent, le support ne doit pas être tout seul. Sauf si c'est un régard qui va avoir énormément de wave clear ou une brightwing qui jouerait le global à ce moment-là. En dehors de ces deux exceptions, le support, très souvent, il va accompagner quelqu'un. C'est aussi pour ça que c'est le rôle de support. Maintenant, ce n'est pas le rôle de soigneur, mais c'est pareil. Il faut soigner quelqu'un. Donc, vous n'allez pas être en mode, je suis soigneur et je suis tout seul. Donc, en dehors des deux exceptions que je vous ai citées, il y en a peut-être même potentiellement d'autres, mais... Sinon, le support il est là pour aider quelqu'un. Très souvent, c'est le carry qui en a le plus besoin. Là en l'occurrence, j'ai deux auto-attaqueurs, donc deux bébés, hein, deux bébés qui ont un petit biberon et il faut que je m'occupe des biberons. Je peux pas soigner Evala et Raynor, donc je vais devoir choisir. Qu'est-ce qui m'a fait choisir Je connais Romux, euh, je sais que si je le heal, ça sera euh, valorisé. En fait, je ne connais pas l'Avala. Euh, après, bien sûr, en théorie, euh, il faudrait que j'aide l'Avala. Là par exemple la répartition est pourrie Puisque Asmodan il devrait être en solo lane Et Imperius c'est un solo laneur Donc il devrait être en solo lane Après Imperius est en main tank ici Donc Imperius à la limite qu'il soit pas en solo lane Ok mais Asmodan devrait être en solo ici Et Vala ou Raynor ici Comme ça je pourrais rester avec lui Pendant que Imperius est ici Et un auto attaqueur bah Après il reste soit avec Imperius soit il va bot Et il va faire les camps Ce qui n'est pas le cas pour le moment nord commence, vous voyez il fait le truc, si il eat and run euh, il aura pas besoin de moi Moi je, je sers un peu de tank là De hein. euh, toute façon le, le rôle de tank et de support il y a beaucoup de choses en commun euh, de, de, Souvent des, des valeurs communes par exemple euh, le, Alors la prise de vision c'est plus un tank mais là je vois que mon tank le fait pas Donc je me mets ici, je soigne Remux un peu de loin et euh, je, je dissuade euh... Là je lui dis, circulez monsieur, circulez y a rien à voir Vous savez je lui pète la gueule et d'ailleurs là si j'avais un peu mieux hit and run Il était mort ce petit con, cet homme nu cet homme du pilier Aïe ah aïe ah aïe ah aïe ah et... aïe non non non ça suffit je commence en avoir marre de ça Et euh alors niveau 4 je suis le premier à avoir pris mon talent La vidéo sur euh, les raccourcis peut vous aider à prendre de plus vite vos talents Très important pour un soigneur en plus Alors pour tous les rôles hein. mais en soigneur c'est super important parce que ça peut Eh bah ben, c'est la vie et la mort Vous voyez là par exemple je me suis déplacé vers Asmodan Pour que ça touche le retour d'huile D'ailleurs Petite, euh, petite parenthèse pour le rôle de support, si, un si vous voyez qu'un mec back, c'est-à-dire qu'il s'en va, parce que soit il a plus de mana, souvent si, si, si un joueur back, c'est qu'il a plus de mana. Et sauf si vous êtes malfurion, vous pouvez pas lui redonner de la mana. Mais donc essayez de ne pas gaspiller vos sorts pour un mec qui va bientôt retourner à la fontaine et du coup revenir full PV. Là, pourquoi je l'ai fait Parce que mon Z était déjà parti et du coup bah, je vais le soigner, c'est toujours un petit bonus et il passera moins de temps à la fontaine. Mais si vous avez des petits soucis de mana, ne soignez pas un mec qui va à la fontaine. C'est du gaspillage. Si vous êtes plein en, fond en, en mana. Bah, vous pouvez y aller, mais ça peut le permettre de gagner une seconde, on va dire, sur le temps d'attente à la fontaine. Mais sinon, évitez. C'est du gaspillage de ressources. Voilà, je préfère le rappeler. Par contre, il y a des mecs qui parfois euh, fuient, alors que, par exemple, moi-même, ça m'est moi arrivé. Des fois, tu, tu, tu fais pas gaffe, t'es full mana, mais t'as perdu un peu de PV. Le soigneur à côté de toi, bah, attends que le soigneur te soigne, plutôt que de bac. Ça sert à rien. Et euh, si vous voyez, enfin, soit demandez au support de vous soigner calmement, avec gentillesse et politesse, évidemment. On est dans un monde de... On est... Dans un monde civilisé, eh euh, ou sinon bah le soigneur euh, dit lui faut eh, te soigner, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Pingue le genre non, non, non, j'arrive, I'm coming, I'm coming. Avec l'accent anglais, c'est important. Euh, du coup, là, je sais plus ce qu'il fait. Ah, il glisse mix, vous avez vu, il glisse sur l'ancien patch où ça bug. De... Vous allez voir, peut même peut-être mettre du. Non, bah non, sinon les droits d'auteur vont niquer la vidéo. Très mal joué de ma part. Un petit temps d'attente sur ma rotation un peu lent. Et là, je, je tiens Romux en vie. Je prends un coup de langue, c'est le hentai. Le route, important. Je rappelle que les dégâts du route sont importants puisque ça fait proc le soin aussi sur, sur le niveau 1. En tout cas, sur ce niveau 1 là. Et vous voyez, le DAK va faire des trucs très très bien. Ça, son truc, il va énormément utiliser son agilité naturelle au niveau 1. Euh, agité amplifié, il va toujours se poser euh, en fait, aller dans un buisson pour se, se propulser un petit peu comme euh, un catapultage. Euh, dans si vous aimez euh, tout ce qui est planète, voilà, là, Romux Hint, je pouvais pas faire grand chose pour lui. Hein. Là, s'il a choisi de se suicider, malheureusement, on peut pas. Euh... Alors, important, essayez toujours d'aider de, de, au maximum votre allié. Par contre, s'il a choisi de se suicider, enfin, si, si vous ne pouvez pas le sauver. Faites un choix rapide. Essayez quand même de lui mettre un heal parce qu'il n'y a pas plus frustrant pour quelqu'un qui se fait tuer que de se dire que le support n'a pas aidé. Mais des fois il y a des moments où il ne faut pas mourir pour le mec en fait. Faut... Si vous pouvez l'aider tant mieux. Encore une fois n'abandonnez pas le gars non plus mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ça ne sert à rien de donner deux morts. Euh... Donnez-en une seule si c'est possible. Et là je vais le ramener parce que... Il est mignon Pépère, Pépère est mignon mais là, bah, oui. vous voyez j'ai bien vu que même s'il avait mis son stun 2 euh, L'idéal aurait été qu'il puisse stun 2, mettre son auto pour qu'il se soigne et j'aurais aidé après mais là, mais là il y avait 4 personnes hein. donc là je lui ai dit euh, écoute Thierry rentre à la maison Et je vois qu'il continue, donc là j'essaye, je Mais le route sur le DAK, je le soigne, j'essaye Et là je me dis putain il y retourne ce que le 8 and run avec Anduin est super important, bon là il y retourne, hein, il a pas peur Alors je rappelle, les auto attaques aussi sur Anduin sont très importantes pour le niveau 1 puisqu'elles font proc les deux talents Je vous savoir le guide Anduin, évidemment Mais euh, donc en plus de mettre des soins à chaque dégât, à chaque, chaque tic de dégâts, vous verrez ça sera très important pour comprendre le niveau 20 Mais à chaque tic de dégâts ça soigne, mais en plus de ça, vous avez le hot Tu cherches un Anduin très chaud dans ta région Envoi hot Non pas du tout Mais en fait c'est le heal sur la durée, heal over time, le soin sur la durée Et si vous avez touché un ennemi, un ennemi votre A fera plus de soins en fait Puisqu'il soignera en burst heal, et également en soin sur la durée Alors en, rôle de, en souvent soigneur, ça aussi c'est un, un truc très important La plupart du temps, com qui et comment procéder à un, à un objectif Vous êtes sur Valmody, il faut tag le Tribu Vous êtes sur euh, Tour du Destin, il faut tag le Tel Il y a toujours ce genre de situation qui peut arriver Même sur Volskaya, qui prend la zone bien très souvent, c'est soit le solo liner parce qu'il bah, est à côté, il est tout seul dans son coin, soit si vous êtes en, en situation, en configuration défensive, très souvent, bah, c'est pas autant que de le faire parce que le tank va zoner, il y aura un très, le tank aura très souvent besoin d'un DPS. Donc très souvent, alors je dis bien très souvent, ça ne veut pas dire tout le temps, c'est souvent le support qui va s'y coller. Mais le truc, si votre équipe est en train d'en prendre plein la gueule, bah, j'aurais tendance à dire abandonner l'objectif. Sauf si vraiment ils zone très très haut, pour vous permettre de tag, là, bah taguer. Mais parce que savent, il, s'ils zone très très haut, ils savent que vous êtes pas là. Mais si par exemple les mecs zone là, et qu'ils en prennent plein la gueule, et que vous êtes juste à côté, sauf si vraiment la canalisation est quasiment terminée, donc continuez là, mais si vous venez de débuter, non, choisissez plutôt d'aller aider votre équipe. Mais il faut, parce que je vois très souvent des soigneurs qui savent pas trop quoi faire à ces moments-là, évidemment c'est situationnel, je peux pas vous dire, c'est cette marge de manœuvre qu'il faut faire tout le temps, mais si la canalisation est déjà... Quasi abouti, quasiment terminé Bah continuez à faire bien sûr Mais très souvent c'est vo vous en tant que support qui allez vous y coltiner Mais là par exemple si le mec Si le, je sais pas, imaginons le, le, le Imperius avait zoné ici Et qu'il en prenait plein la gueule, ah non, lâchez et soignez Sauf encore une fois si vous avez quasiment terminé Je préfère le redire et le redire et le redire Il vaut mieux enfoncer, comme disait mon prof d'histoire Il vaut mieux enfoncer les portes ouvertes parfois Oui, il a bossé dans le raid <rire> <rire> Il était dans les forces d'intervention Je gêne Open up Ouverture Pff <rire> Voilà euh, Là on prend la on prend la rotation Vite, dépêchons-nous Alors c'est pas parce que vous êtes support Tiens ça c'est un petit rappel Support ça veut pas dire Je n'ai pas le droit de soak Support ça veut dire Que vous n'êtes pas fait pour le soaking Mais tous les personnages Doivent, team, doivent mettre la main à la patte Pour, pour donner l'expérience Là qu'est-ce que je vais faire Bien sûr j'ai pas avec Anduin J'ai pas un gros dépêche Mais qu'est-ce que je vais faire Les sbires sont sous les tours mes potes veulent euh, intervenir sur le DAK. Je vais rester un petit peu dans le coin. et hop. Voilà, là j'aurais pu même peut-être rester en monture ici. Hein. Juste gratter l'XP et être euh, disponible, tel une ambulance, à pouvoir partir aider les coéquipiers. Mais euh, voilà, je récupère un peu l'XP. Ça veut pas dire que je vais dépush. Je récupère l'XP de cette vague et ensuite mes coéquipiers sont censés m'aider. Et pensez-y! En fait le problème c'est que je vois les deux cas de figure, je vois les supports qui veulent jamais récupérer l'XP même si elle est à côté d'eux et les supports qui euh, se sont convertis en Zagara et qui ne quittent plus leur lane. Euh, c'est ni l'un ni l'autre, hein. c'est juste milieu. Juste L'équilibre milieu. par la force. Donc là il a bien joué le DAK, c'est pour ça que je me suis avancé, c'était vraiment pour ne pas rater mon route C'est pour ça que je me suis repositionné vers lui en fait, comme ça droit Pour avoir plus de, maximiser mes chances de route, il a très bien joué, il a mis son E sur, sur moi Moi je peux pas faire grand chose de plus, hein. il a très très bien timé, c'est lui, c'est lui. Euh, tous les mérites lui reviennent Voilà bon, malheureusement, là par exemple, ça sert à rien que je hint en m'avançant et le Hanzo me pète la gueule pour soigner un mec que je ne je peux pas soigner. Là, c'est pas possible. Mais après, si ça avait été une situation moins compliquée, genre, Anzo n'est pas là. Imaginons, Anzo n'est pas là. Je vais revenir en arrière. B, euh, Je vais appuyer sur B. Anzo, euh, Anzo est pas là. Là, on prend cette situation-là. Là, je viens de mettre mon heal. Donc, je n'ai plus de, de. Là, il faut mettre des dégâts. Il faut mettre des autos pour préparer le prochain heal. Imaginons, en... Imaginez dans votre tête, Anzo n'est pas là. Okay là, le positionnement que j'aurais dû avoir, c'est où Bah, en fait, me rapprocher. Parce que. Je vais mettre des dégâts, mettre des dégâts c'est comme ça que vous allez pile à un coéquipier aussi C'est pour ça que même en DPS vous pouvez pile Mais surtout avec mes talents, bah, si j'auto-attaque, je, je soigne Le truc avec le niveau 1 d'Anduin de, de, c'est que le mec que vous allez soigner il faut qu'il soit pas trop loin de vous Et c'est le mec qui a le moins de PV qui sera soigné par les autos Donc là si je me rapproche un peu, j'auto-attaque, c'est le Imperius qui va prendre les heals Pendant qu'il va reculer, malheureusement j'avais pas le dé sinon je l'aurais sauvé évidemment 10 secondes de décalage Et là, je pouvais pas le sauver, malheureusement. Alors, les talents 7. Les talents 7. Alors là, c'est intéressant. Donc, euh, Valacus Pell, euh, Imperius ZO1, blablabla. Bla bla bla bla. Bon, après, le reste, on s'en fout un peu. Raynor, build à faire sur Raynor. Euh... <coughs> Z avec le point d'armure. Très bon build Mephisto, d'ailleurs. Euh, build auto-attaque sur euh, Anzo. L'agilité amplifiée. Et c'est un build Z pour DAK. Donc, ça, ça va faire mal. En teamfight, euh, Tral qui est parti EO1, une stack pour le moment, donc il est vraiment bien dans la guerre. <rire> et lien empathique, arrêtez de jouer lien empathique sur Auriel, bordel de merde. Et allez voir le guide Auriel, parce que si vous regardez le guide Auriel, vous jouez pas à l Vous jouez corde sacrée, parce que la corde sacrée, c'est une corde qui est sacrée, mon dieu. Euh, et apporte très bien ce nom. Petite corde sacrée, toi-même tu sais. Et euh, du coup, pourquoi je suis parti sur ce talent au 7 Alors le 4, moi je le trouve trop fort de toute façon. Sur Anduin augmenter la vitesse d'attaque et la portée C'est vraiment très fort puisque ça synergise de ouf avec vos talents Et vos dégâts Anduin est un personnage qui contre le dive s'en sort très très très très bien Parce que vous pouvez trade énormément de personnages qui dive Les Genji toutes ces merdes là Elles ont rarement de la sustain Donc Anduin avec votre vitesse d'attaque et vos dégâts d'auto Anduin est l'un des supports qui fait le plus mal à distance Si je dis pas de bêtises c'est Brightwing la numéro 1 Ensuite Auriel ensuite Anduin Je le crois en support distance en termes de dégâts Et Peut-être même qu'Anduin est devant Auriel Mais euh, en tout cas les dégâts sont corrects et avec de la vitesse d'attaque et tout, et plus votre niveau 1 qui vous permet de vous soigner à chaque auto, bah il résiste pas, de manière pas dégueulasse au dive. Hum. Bon si c'est une Striker qui balance tout d'un coup, bon là vous pouvez pas. Mais sur un Genji par exemple, pour que vous avez travaillé au corps un peu, bah ça passe bien. Ça passe bien, voilà. Euh, pourquoi j'ai pris ce talent là Parce que très souvent, moi en plus moi, ma manière de heal, ça c'est aussi un truc con, mais si vous êtes support il y a deux cas de figure vous avez les supports qui vont dès qu'ils ont un peu de pète au niveau de leur PV font, oh là là il faut que je me soigne il faut que je me soigne faut que je me soigne faut que je me soigne, soigne, soigne. Euh, référez-vous à ce que j'ai dit au début de la vidéo ça sert à rien de vous soigner si vous n'êtes pas en danger et euh, l'autre cas de figure moi par exemple au contraire je suis donc plutôt dans l'école inverse c'est-à-dire je pense tellement à mes coéquipiers que des fois je m'oublie C'est un peu la même chose dans la vie <rire> mais euh, du coup les, les soins le, là ce que j'aime bien avec ce, avec Anduin c'est quoi 7, soigner un allié va me soigner un petit peu il y a quand même des dégâts de zone avec Mephisto avec Anzo avec des Déhakar donc j'aurai toujours un peu de pète avec la chaîne des aussi J'aurai toujours des dégâts en moins Donc euh, j'adore le shield au 7 contre le dive Mais quand je peux être un peu tranquille derrière bah j'adore ce talent 7 hein. Quand je suis tranquille derrière Là il n'y a, a pas de dive A hein. part des AK et des AK je suis censé pouvoir l'empêcher de venir Donc euh, j'adore ce talent Ça peut me permettre de me concentrer plus à soigner mon carry Et je peux me remonter naturellement Avec mes aides et avec... Euh mes autos si jamais il y a besoin. Donc là, je le sentais qu'il allait venir. Là là il m'a pas trust, là on sait pas trust. On était pas en vocal à ce moment-là et ça s'est vu qu'il m'a pas trust parce que j'avais le, euh, le D. Il a pelle le D alors que moi allait le toucher. Donc là, c'est un petit manque de trust entre nous, ça peut arriver ce genre de, de choses. Moi ce que je vous conseille, c'est le moment où vous reculez après après ça, c'est euh, vous dites euh, vous lui dites trust me euh, I, I afd ou un truc comme ça. Mais c'est normal que lui il soit là là les deux sont en mode solo queue. C'est-à-dire qu'on se truste pas, on n'est pas en vocal et euh, ça se voit. Parce que du coup là sinon je l'aurais dit mais mec t'inquiète euh, j'ai ce qu'il faut, euh, n'aie pas peur. Or il a q donc il m'a fait rater mon E et ensuite bah, il était dans la merde donc j'ai du thé. Dommage. Et oui en support aussi pour protéger votre allié. Un truc, là je viens de le faire mais il y, y avait juste le stun. Un truc que vous pouvez faire aussi en support, et ça marche avec tout, hein. en tank aussi vous allez le faire et même un assassin peut le faire avec un autre assassin ou un assassin peut le faire à son tank ou un support C'est euh, là par exemple, imaginons qu'il y ait Anzo Romux et Stand Danger, danger, danger pour l'assassin le, pour le, Donc là par exemple vous voyez ce que je vais faire, Alors, évidemment c'est pour que mon, mon Z revienne Et euh, avec la petite zone à la fin ça va le toucher Mais par exemple imaginons il y a Anzo qui veut mettre un Q-Spell sur Raynor, Bah je vais me positionner devant, intercepter ou deux spells si vraiment sa cpv était critique bah je peux l'absorber pour qu'il ne meure pas c'est de la protection euh, c'est la c'est la, pro la protection de corps hein, tout simplement tu te, tu te mets devant euh, c'est ça les tanks connaissent beaucoup plus ce truc mais n'importe qui doit le faire c'est si vraiment vous êtes si quelqu'un dans la merde il faut le faire un assassin doit pouvoir le faire pour son tank de temps en temps quand le tank en a vraiment pris plein la gueule là je le sentais un peu dans la merde c'est pour ça Je toujours, alors en support comme à n'importe quel rôle hein, la minimap super importante là je touche du monde, j'ai un peu mal joué ici puisque euh, je voulais venir aider mon coéquipier et je me suis fait surprendre par la vitesse de déplacement de Tral. je l'ai un peu sous-estimé et euh, ça aurait pu me coûter cher mais ça va, it's ok là je route sur le... alors Anduin ça marche avec les assassins mais Anduin c'est pour ça que j'adore Anduin aussi parce qu'il y a vraiment des mécaniques en Anduin pour un support, mais là par exemple, classique, le E d'Anduin a une énorme hitbox mais est très très lent, l'animation du sort est très très lente, donc qu'est-ce qu'il faut faire Bah Très souvent il faut attendre un sort, bah, attendez je peux vous montrer aussi le moment où j'ai mal joué, il hein. n'y a pas de problème mais euh, le moment en fait où vous attendez un contrôle allié pour pouvoir placer votre... donc ça c'est de la connaissance de jeu, Imperius bah, je sais que quand il charge il va stun quelqu'un et du coup je vais profiter de ce truc là pour pouvoir le route donc là, là il a voulu. Il a voulu prendre la vision. En vrai, ce qu'il a fait est bien. C'est un bon, un, bon tr un travail de tank. Bon il a un set dégueulasse. Mais il a voulu faire un rôle de tank en mode je vais protéger. C'était trop loin. Hein. Dès qu'il a, qu a eu la vision qu'il a la vision il aurait dû se barrer. Et là vous voyez, je vais un peu auto-attaque en mode oh it's okay. Et je prends un route que je n'aurais pas dû prendre. Parce que je me suis retourné pour auto-attaque. Mais tant que DAK n'était pas là, toi, was okay. Stun Oriel, le DAK a voulu me stun, du coup il a pas stun Imperius en rotation de, de CC. Et là, vous voyez, j'ai attendu son stun pour pouvoir mettre le route. J'auto-attaque tranquille. Là, esquiver. Pensez à, au, au sort, au, au skill shot. Alors, ça marche avec tous les postes aussi, mais skill shot. Euh, par exemple, DAK, c'est un coup de langue, un stitches, un coup de. un grappin, etc. Ça touche la première cible. Pensez à vous camoufler dans les sbires. Vous pouvez vous mettre dans les sbires pour, pas que, le, pour que ce soit plus dur pour lui de toucher. Là, je me mets dans les sbires. Hop. Là, on continue de soigner. Vous voyez, là, alors, la minimap, super important en support, mais. Le, le, il faut avoir les yeux euh, levés Vous Ne vous pas. Ne soyez pas en tunnel vision sur quelqu'un. Tous les postes mais encore plus en support Là par exemple, j'aurais pu me soigner moi Mais non, moi je suis pas en danger Je suis dans mes sbires, il a pas de problème Celui qui est en danger c'est Imperius qui est en mêlée. Et là je vais soigner Imperius plutôt que moi Et en plus j'ai le set qui me permet de le heal Et je vais me remonter un petit peu mais en PV Et là celui qui a besoin de soins, c'est Imperius, pas moi Bon j'ai compris que le, le DAK me hein. bon, voulait J'ai compris qu'il voulait mon moi. cul et vous voyez on en, on en force euh, 3-4 sur nous pendant ce temps bah, Raynor et Asmodan font le kill euh, sur le Hanzo Donc là on auto-attaque, le route est raté, c'était le visé de hein, soyons honnêtes C'est pas grave les petites autos, Penser à auto, il fait son footing le... ah, là je vais me faire baiser là, je m'en rappelle, là je vais me faire abandonner Comme un mal propre ah, Je suis un peu déçu parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça L'hôtel est à Et là, ouais, j'ai été déçu. Là, j'ai été déçu. <rire> non, on est resté trop loin. On était trop greedy. On est resté trop loin. Et du coup, Imperius, c'est pareil. <rire> J'étais déçu. J'étais tristesse. Bon billing d'Imperius qui a eu peur que le DAK vienne sur Raynor. Certes, il y a eu un temps, un temps de. de il y a eu un petit temps de. Mais honnêtement, de, de prise de décision un peu lente, mais honnêtement, c'était bien aussi. Hein. Empêcher un coup de langue en bloquant le mec, c'était bien pensé. Alors, Ultimate. Ultimate. Donc le mot sacré, salut. J'adore cet ultime. Il est très très fort. Il y a des interruptions là, la flèche d'Anzo, les coups de langue de Daka, le Doriel et euh, potentiellement une fracture de Tral. je ne sais plus ce qu'il va jouer. Je crois qu'il va jouer Séisme. Euh, donc, et le route silence au vin de Mephisto mais sinon il n'y a pas tant de cancel que ça et je trouve cet ultime très très très très fort et on verra l'utilisation il y a des choses sympas aussi au niveau de son utilisation mais l'autre ult est très bon aussi hein. là Remux, vous voyez Remux Romux le DPS qui pile pour autre DPS le Q-spell de, de Raynor il attend d'être un peu plus proche de lui quand le DAK devient menaçant pour le Cuspel. potentiellement une annulation de sort et en plus le bump, en, en, en, le bump de Raynor plus vous êtes près d'un mec plus il va être bump loin donc pour repousser un petit peu tout ça, tous les assassins peuvent pile. Hein. C'est pas un rôle, c'est pas juste pour le temps qu'il hein. le Le pile, la protection, le peeling, la protec, tout le monde peut le faire. C'est juste qu'il y a des rôles qui sont beaucoup plus dans la protection que d'autres, mais même un assassin peut protéger. Hein. Euh, pensez pas que c'est euh, seulement le temps qui le supporte. Ça c'est une erreur euh, trop commune malheureusement. Là par exemple vous voyez, hop, qu'est-ce que j'ai vu, j'ai vu. Alors c'est pas à moi de le faire, mais je vais y aller. Le temps. Que mon équipe se remette en place. Voilà, je vais prendre ça. Asmodan bien aider. Là j'aurais dû lancer un Z pour l'aider à, à Et bon, la Vala s'est fait avoir, malheureusement. Dommage. Et je vais retourner avec mon carry qui a besoin. Un Raynor potentiellement. Là, alors là. Là c'est le petit trap. Pourquoi c'est le petit trap J'ai un support qui a du contrôle, le route. Du coup, qu'est-ce qui se passe Si je suis dans ma vision Hanzo est bot. Il y a les hôtels qui ont pop top. Vala vient de mourir. Donc on pourra pas vraiment jouer l'hôtel tout de suite. On est en 4v5. Et ça, c'est un truc. Je ferai une vidéo là-dessus. Vous me l'avez beaucoup demandé. Puisque j'ai fait une vidéo que faire après des kills. Et il faudra que je fasse une vidéo que faire quand vous, vous avez concédé des kills. Mais là, par exemple, bah, un truc quand on a concédé un kill, ça veut dire que là, pile avant l'hôtel, c'est horrible. On peut pas jouer l'hôtel. Qu'est-ce que je vois Je vois Hanzo qui est en retard sur sa rotation. Qu'est-ce que je me dis J'ai du contrôle. Et je on n'est pas en vocal à Chromux. Hein. Je l'ai fait. Il m'a suivi, parce qu'on se, on se comprend Et euh, voilà, là je les ping Je les ping sur lui, boum, on met le route Et là, j'ai, voilà Romux rate son euh, Q-spell et moi je rate mon hit and run Parce que je sais très bien que le Hanzo va faire ça Je le sais qu'il va faire ça Donc moi je dois hit and run et continuer à aller par là Et je rate une putain d'auto-attaque Qui va nous coûter cher Parce que bah, c'est l'auto-attaque euh, qui allait faire toute la différence Il manquait manque il manque rien. rien Alors Romux rate son Q-spell, moi je rate une auto Dommage Mais... Là ça aurait été très très bon parce que même si on peut pas jouer les hôtels On s'ouvre la bot lane on peut potentiellement récupérer le 4 bot Et on prend un point au final sur la rotation Malheureusement on prend pas le kill pendant ce temps nous, notre équipe se fait tuer Donc c'est un 3 pour 0 donc ça fait chier là, là, là ça fait chier évidemment L'idée était bonne l'exécution l'était moins et comme souvent dans ce genre de cas, quand un mec s'en sort un peu de PV, il y a souvent des choses à, à mieux faire. Qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait un heal ici sur Raynor C'est pas forcément foufou, mais pourquoi j'ai fait ce heal Ça, alors, c'est pas vraiment avec Anduin que vous avez ce genre de mécanique. Mais pourquoi je fais ça Parce que vous allez me dire, bah oui, je leur mets full le PV. Alors, les mecs, alors ça aussi c'est un truc, je vais en profiter pour faire à la fois le truc à ne pas faire et en même temps le truc à faire. Ça, c'est un pré-heal. Ce n'est pas juste parce qu'il a 90% PV, je lui mets un soin. Au contraire, quand un personnage allié a quasiment 90% PV, sauf si c'est par exemple une tracer et qu'elle veut dive, etc., ou que euh, ça peut être très dangereux parce qu'il y a des assassins qui font très très mal, et que du coup les 10% PV vont faire la différence, sinon, laissez la région naturelle et les globes faire leur travail pour économiser votre mana. La, la mana, c'est une gestion super importante quand vous êtes soigneur, parce que très souvent, il y a du « Ah du... oh bah je suis où Moi <rire> je peux pas aider !» Et le problème très souvent, ce problème, ça vient pas du jeu, ça vient de vous. Hein. Euh, et par exemple, avant un objectif, si vous avez des problèmes de mana, moi vous voyez, je suis full mana. C'est bon. Mais le problème, c'est que très souvent, ça c'est la deuxième plus grosse erreur que je vois les supports en dehors de la gestion des heals, c'est la gestion de la mana. Avant un objectif, si vous avez plus de mana, c'est inacceptable, inadmissible. Donc ça veut dire que soit ça force une fontaine, soit vous backez. Mais vous n'arrivez pas pour jouer un objectif avec zéro de mana. Et ça, c'est pas. Ah, je m'en rends compte au moment où le truc, euh, le truc pop. Hein. Non, ça, c'est. Vous savez, souvent des timers qui vous disent dans 30 secondes, ce truc-là pop. Dans 30 secondes, vous devez être apte à pouvoir jouer l'objectif. Si vous allez jouer objectif. Mais même si vous jouez pas l'objectif, ça veut dire que votre équipe fait autre chose. Une agression sur un fort top, un trap, etc. Et vous devez être apte à pouvoir aider votre équipe. Un support qui a plus de mana, c'est un support qui sert à rien. C'est un pick qui sert à rien dans le draft. Autant ne pas jouer. Si, si votre support est OOM, autant ne pas jouer de support. Hein. <rire> Je sais, je suis extrême, mais c'est vrai, le pic ne sert à rien à ce moment-là. Donc, gestion de mana, super importante. Donc les mecs à 90% mana, ça sert à rien de les soigner. Laissez la régène, normal. Sauf si bien sûr le mec est en combat. Mais sinon, la régénération, laissez la régénération naturelle sur les rotations, il y a les globes qui vont venir, pas de problème. Pas besoin de gaspiller tout autre mana pour que le mec soit à 100% de la barre de PV. Pas d'overhealing. Par contre, pourquoi je le fais là Parce que justement, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi je le fais Parce que Anduin, avec son niveau 1, il confère un heal sur la durée. C'est à dire que là, je sais que Romux va prendre des dégâts, Imperius est mort, par rapport à son comportement il veut prendre des trades, et ça, ça va ça va être beaucoup euh, d'actualité sur des supports comme White Man, Malfurion, qui vont devoir poser des marques sur un allié pour pouvoir soigner par la suite. Là en l'occurrence, moi je vais juste mettre un soin, et sur la durée en plus il va prendre un petit, des petits tics de heal. C'est de l'optimisation en l'occurrence Whiteman par exemple très important contre, avec une Tracer ou autre ou Malfurion par exemple Vous allez mettre sur une Tracer, Tracer va partir et ensuite vous n'avez plus qu'à pro proc vos éclats lunaires et ça va la soigner Donc ça c'est important, les pré heals avec ce genre de truc et Malfurion par exemple c'est super important pour mettre la purge Donc ça faut y penser, là je l'avais mis parce que je savais qu'il allait prendre des dégâts et vous voyez Et la petite barre bleue là c'est le heal sur la durée Parce que je savais qu'il allait prendre des dégâts Bon au final on n'a rien fait mais au cas où Là, je mets le route, je me cache dans les sbires. <rire> J'ai pris trop de dégâts là, d'ailleurs là-dessus. Coup de langue sur la banshee. C'est probablement un loyaliste oui, lui. Hein. C'est un team connasse. Il coupe de langue la banshee, petit coquin. Alors là, j'abuse un peu. Je me mets devant lui, mais parce que je veux assurer mon route. Là, il vient tout bleu, il s'étouffe. Alors, je sais, vous êtes support. Un mec il s'étouffe, vous avez envie de lui porter assistance, mais il est contre vous. Malheureusement, faut pas, faut pas l'aider du coup ou aidez-le en mettant fin à ses, à ses douleurs donc là par exemple je mets l'ul parce que je sens que ça pue la merde là, là je sens que ça pue la merde et le coup de langue vient d'être tenté donc il n'y a quasiment pas de cancel la flèche vient d'être posée c'est important de compter les CD avec ce genre de canalisation compter les CD c'est important le coup de langue vient d'être tenté Auriel vient de rater son E Anzo a claqué la flèche donc il n'y a rien qui peut me cancel il y a bientôt la, la, le coup de langue à la limite et là je sens que c'est la merde Imperius c'est vraiment mal en point, donc là, je peux pas me faire cancel mon heal, it's ok. Le route, on repart, malheureusement Imperius sans. Il manque pas grand chose pour, pour Imperius. J'avais le D, je m'en suis un peu voulu parce que là sur le moment si j'avais D il, il, il s'en serait peut-être sorti. Je rappelle les petits types sur, sur Anduin, mais ils sont dans mon guide, donc je devrais pas les rappeler. Ça veut dire que vous n'avez pas regardé le guide si vous le connaissez pas. Mais D, A, D ultime. Vous pouvez, comme c'est des canalisations, vous pouvez gratter le temps de. de, le temps de le traveling time, le temps d'animation du dé Pour pouvoir commencer votre soin Voilà, sans battre les couilles de l'équipe Elle a pris son camp Elle a pris le fort, ça reste worse Un pour un avec un fort récupéré C'est worse pour nous C'est rentable Et là, en du... euh, là, on voit le petit Anzo Donc là, qu'est-ce que je fais Comme ça, qu... alors là c en plus C'est une vidéo qu'on me qu demande énormément Comment gank Eh bien, j'ai un support Qui a du contrôle, qu'est-ce que je fais avec n'importe quel perso qui a du contrôle, vous restez en monture. L'ennemi n'est pas en monture, vous êtes en monture. Donc lui il se déplace. Je peux pas le voir, merde. Y a, pas le, y a pas le panneau, c'est dommage. Y a pas le panneau, pas de panneau, pas de panneau. Mais euh... Bah lui il est à 100% de move speed, moi je suis à 130. Donc je vais plus vite que lui. Donc euh, c'est comme dans Taxi, hein. S'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance <rire> L'accent a raté Mais euh... Vous voyez là je continue en monture Je continue en monture, il y a les sbires distance, c'est pas grave Je continue en monture, de toute façon c'est Raynor qui était devant Donc c'est lui qui les tank Je continue en monture pour pouvoir faciliter ma pose du route Donc il n'y a pas de mur, il peut pas sauter Le seul mur qui peut sauter c'est ça Donc je mets le route et on va essayer de prendre le kill ça, Je crois pas que ça passe mais c'est comme ça qu'on gank quand vous êtes ETC, exemple, profitez de votre vitesse de monture. Ce n'est pas une glissade max distance. Vous avez la vitesse, lui il l'a pas. Profitez de la vitesse, attendez de voir sa réaction. Est-ce qu'il cherche à esquiver votre contrôle En fait c'est vous qui êtes en position de force, pas lui. Donc attendez de voir sa réaction. Est-ce qu'il essaye d'esquiver ou est-ce qu'il continue tout droit Et ensuite vous adaptez votre gameplay en conséquence. Bon là je me mets... Je me... Alors là pourquoi je prends une marque de distance On pourrait dire je vais devoir auto-attaque. Non parce que là on est en situation de 2v3. C'est pas le moment où il faut que je prenne des risques en auto attaquant on a le force sous notre contrôle, il n'y a pas de problème, donc je me tenais éloigné pour pouvoir potentiellement dé euh, pour le sauver si vraiment il prend la merde. Là par exemple, là je suis pas en vocal avec lui, si j'avais été en vocal je lui ai dit vas-y fais-toi plaisir. si tu veux les tuer, tue-les. J'ai le dé, je me reste loin, si... là, là par exemple il aurait pu grid en fait pour aller chercher le kill sur Anzo. Il venait de claquer flèche, il venait de claquer E, il euh, y avait encore les gides, mais il aurait pu prendre énormément de risques, et c'est ça la force d'Anduin, si tu es en vocal tu peux lui dire mais vas-y go, go, go, go, go, essaye de le tuer. J'te, j'te, si jamais ça tourne mal, j'ai le ne t'en fais pas Et l'autre doit vous truste bien sûr, doit vous faire confiance Et là, là, là, là Royal fait la conne Elle est sous le fort, elle s'en rend pas compte Et là on est 2v5 Et là c'est parti Et là mesdames et messieurs Alors là je visais dé avec un, c'est pas tral Et on poke poke poke C'est sauf ce... euh, Je sais pas Et là faut jouer du fort Faut jouer du fort et là, bah je vais mourir, mais c'est pas grave, on tente le trade kill. On tente le trade kill. Lui, lui il est pas bien, Anzo il est pas bien, il a pas la régénération, je peux le tuer. Et là, mesdames et messieurs, c'est une zizou. <rire> Hop là Et. Là je suis fier de moi. Là là, là vous voyez mon petit sourire. Donc, petite strat dans ce genre de cas, ça marche en support mais avec tous les rôles. Donc là vous voyez le and run très important et en fait vous le voyez là il y a une perte de vision quand vous rentrez dans un buisson il y a une perte de vision donc qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais J'ai 10% mana mais vas-y bah, et alors même si j'ai 10% de mana on s'en fout Lui il a juste besoin de clic droit et d'être safe à la sortie Donc je... mais que j'ai plus de mana ou pas je m'en bats les couilles si je m'éloigne je pourrais pas le soigner de toute façon Donc si je m'éloigne autant c'est pour le dé. S'il peut, il peut overextend comme pas possible prendre le kill et je le sauve au dé. Ou au moins il aura tenté, on s'en fout. C'est... Si... plus on les zone, moins ils pourront taper le fort hein. donc... Euh, it's, a, it's, a, it's ok Mais là en fait, très important, le bush. Si vous avez joué à League of Legends, ce genre de truc, vous le connaissez. Tu Rose, un peu moins. Mais là en fait, le mec, bah, ils ont pas la vision, donc ils sont obligés de face-check, ils sont obligés de rentrer dans le buisson pour avoir l'info. Du coup, bah je profite de ça, j'abuse de ça. C'est-à-dire que là, moi je me planque là, pour pouvoir repartir pour protéger, pour utiliser mon fort en fait. Et là bah ils sont dead, parce qu'eux ils me voient par là donc ils disent bah je vais partir par là ou essayer de m'enfuir par là Et non, moi je veux profiter de mon fort et à ce moment là bah ils sont dans la merde Et Tral grid, parce que DAK est en train de tanker, Tral grid il me voit avec peu de PV On le route et je suis tranquille et là bah DAK, l'X perd l'aggro et c'est lui qui se retrouve sous le fort <rire> J'étais fier de moi là, j'ai fait une petite danse, j'étais fier de moi Je resserre que du coup, sur cette situation, on a fait un, du 2 pour 1 et on garde le contrôle du fort. Donc là, Warsitude x 10000. Hein. Surtout pendant ce temps, Vala, vous voyez Vala elle fait pas grand chose, mais Vala bah, elle a pris le fort top. Donc là, on était 2v5, on a pris 2 kills, 2 pour 1 et on a gardé le contrôle du fort bot. Donc en termes de, de war, c'est insane, hein. c'est euh, monstrueux. Alors là j'engueule... Là j'ai fait un petit hello, hello. Is it you I'm looking for? Parce que là, regardez, il y a l'hôtel. <rire> Et Asmodan, euh... je sais pas où il va. Asmodan, euh... <rire> Asmodan, euh... il est parti. Hello. <rire> Et du coup, euh... bah shipping, hein, mais euh... ils s'embattent. Après, je pense savoir, euh... je pense savoir pourquoi il a fait ça. C'est, euh, ils se sont dit, on va peut-être prendre le fort, on va prendre le fort mid pour essayer de gratter tout, mais c'était trop ambitieux, c'était beaucoup trop ambitieux, ça, ça sert à rien. Envoyer euh, déjà 6 tirs, envoyer six tirs, enfin, tirs c'est déjà très très bien, et ils pourront prendre le fort plus tard. Alors là, ils vont se mettre dans une situation dangereuse, et même, je crois qu'ils vont mourir en plus. Du coup, j'attends pas. Hein. Là, là j'attends pas pour le coup. Voilà, le coup de lance sous le fort, ils vont mourir. C'est logique. voilà là, qui essaye de finir. Ça, c'est, ça c'est de la merde. Hein. Ça, c'est vraiment de la grosse merde hein, pour le coup. Et pendant ce temps Rhaenor a pris un kill, Rhaenor a solo kill d'ailleurs Il a solo kill le Honzo. Ah oui non j'ai rien dit, il Asmodan qui a mis un petit coup Le burst avec le As dans la manche C'est fort l'As dans la manche, ça a l'air intéressant comme talent Bon les sapeurs pas stop. 24-23 On a l'air de dominer mais non, 24-23 c'est pas si... pas si incroyable ah là, c'est le moment où je crois que je vais insulter Robux Parce que là, c'est le moment où il va faire exactement la même chose que Valor. Il vient mid pour essayer de prendre le fort. Et, euh... Et il a pris le fort, mid. Et là, c'est pas worse du tout parce que bah sans Raynor on peut pas te... je peux pas défendre seul bot. J'essaye, j'essaye, mais faut pas prendre trop de risques. Hein. Là, c'est comme, là, c'est comme si, imaginez, il y a un mec, imaginez le forcer un allié. Bah c'est le même, c'est même délire. J'essaye, mais faut pas que j'en fasse de trop. Ça sert à rien que je meurs en fait. Donc, bah, si je peux l'aider, tant mieux. <rire> et là, la La Rénormeur pour après le formidable. Et là, vous allez me dire, bah ça va, c'est un point, bah c'est pas du tout worse. Là, on va faire un petit, petit, petit rappel de macro. Mais le formidable, il tombe très facilement puisque les vagues de sbires pop là, donc elles arrivent très, très, très, très vite. Bot, elles mettent vachement de temps à arriver. Donc le bot, en plus de tout le côté pratique, le côté macro que ça offre, par exemple le prochain hôtel et bot. Donc si vous avez le bot... Bah, à vouloir bloquer l'accès, donc ils sont obligés de passer par là, sinon ils s'en pas ici et ils meurent. Donc le contrôle de la botlane est beaucoup plus important que le contrôle de la mid lane. Or il a grid pour la mid lane. or ce fort là tiendra jamais aussi longtemps que le fort bot. Et là on a fait un 1 pour 1 pour prendre un fort qui tiendra pas et on perd le fort qu'on pouvait défendre. Donc c'est pas du tout un 1 pour 1 worth, c'est un 1 pour 1 dégueulasse. On pourrait se dire ouais, c'est plus un pour 1 no flash mid, ouais, mais non, euh, même s'il a claqué le séisme, c'est pas worth. À A à validé son stacking. Ouais, je sais que je fais attention. Là, par exemple, je vais les soigner, mais je sais que le DHK me veut. Depuis le début de la game, il, il essaye de me mettre des coups de langue. Il, il est content. Du coup, je sais qu'il veut, veut me choper, donc je fais attention quand même. Je prends une grosse flèche. Euh... Là, je le ramène. Bon, là, je, du, coup, du coup, je suis un peu triste pour lui. La faillance mon On spawn pas... Là, je peux pas le, je peux pas trop le soigner. Malheureusement, il va beaucoup trop loin. Là, je peux pas. Tu vas venir Pourquoi t'as pas ult bah, En fait, il y a un moment où j'ai hésité à ult. C'est le moment où il y avait l'ult de Mephisto et je voulais me rapprocher de lui et ult. Mais en fait, j'ai vu qu'il partait vers par la droite et j'ai fait en fait, ouais, il s'en bat les couilles. Donc fais pas, so... fais pas claquer mon ult dans le vide, ça sert à rien. Là je prends un route que je dois jamais prendre Là j'ai peur Du coup là je cherche à esquiver et finalement j'ai fait un petit droit à gauche qui m'a sauvé la vie Mais en vrai c'est plus Auriel Karate que moi qui ai bien joué je, Le route de Tral aurait jamais pu me toucher, j'ai mal joué Et là c'est parti Là c'est parti le 2v4 Le 2v4 Le bump Oui le petit pas sur le côté au cas où il veut essayer de mettre un coup de langue le On aurait pu des tags mais de toute façon ils sont 4 euh, Moi je m'attends pas forcément à faire Là par exemple Jules parce que je sais que ça va être la merde Là, là j'ai ult parce que je savais que ça allait être la merde J'avais plus rien, j'avais plus de heal Contrairement à Imperius qui était juste avant, qui partait de l'autre côté et j'aurais pas pu le suivre pour mettre l'ult Là il vient vers moi en fait, il recule, il est sur, euh, il est sur le reculon. Mais si Imperius avait été sur le reculon avant, je l'aurais mis, mais j'ai vu qu'il n'est pas le temps. Donc là je viens de tout lui claquer, je lui mets ça La force de cette ult, parce que là on pourrait dire ouais mais bon machin Même si je me fais bloquer Même si je... La, la plupart des gens sont en mode Bah oui mais le problème de cette ultime c'est que si tu te fais interrompre, bah ça sert à rien Mais est-ce que vous dites ça avec Medivh Est-ce que vous dites ça avec... Euh, avec tous les mecs qui mettent avec Varian sur le Z Ok, bien sûr c'est chiant, t'aimerais le mettre jusqu'au bout Mais déjà t'as un putain de soin Et en plus de ça, c'est une invulnérabilité Deux zones Rien que pour l'invulnérabilité c'est worse. Là je me fais interrompre, bah les couilles, Raynor il est safe en fait Même si je me, suis, même si j'ai fait que deux secondes d'invulnérabilité C'est deux secondes d'invulnérabilité en fait Alors attention par contre avec Ronduin Ça peut vous mettre euh, dans un positionnement un peu dur Et là je lui ai fait une zone safe en fait Comme une sanctie, j'ai fait hop vas-y recule Recule mon, mon gore Bon là, là par exemple, c'est de l'anticipation, DAK, je sais qu'il veut me mettre un coup de langue, il a le bonus de vitesse Je pars par là, il... si je pars par là, il va vouloir mettre un coup de langue par là Donc c'est pour ça que j'ai changé ma trajectoire et que je suis parti plus par là Et c'est pour ça qu'il a du coup, il a fait son coup de langue et a été raté Bon là Raynor est mort, je m'en suis voulu parce que je crois que j'avais des heal J'avais mon 16 donc là je m'en suis voulu Après il joue avec le feu Mais euh, c'est là, là, moi en fait, généralement si vous êtes support et qu'il y a un mec qui meurt sous votre protection Et que vous aviez décédé, vous devez vous sentir mal pour lui ça veut pas dire euh, faut, faut s'excuser en permanence, mais moi là par exemple dans ce genre de cas je me sens mal parce que je fais putain j'aurais pu le j'aurais pu le j'aurais pu le soigner même si Y ou quoi que ce soit j'aurais pu le soigner. Donc Là oui j'ai le dé j'ai le dé j'attends là j'ai le dé depuis le début ça se voit d'ailleurs à mon comportement de jeu quand là je suis là et que je vois l'Imperius in. Going... ici. Ici je, me rends, ici, je me rends compte qu'il commence à être agressif. Vous voyez, je me mets en position déjà. Parce que je sens qu'il va être agressif là. Donc je regarde si pour le moment j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de dé. Et là, je fais ok. Là, il en prend trop, il faut arrêter. Je mets le route pour euh, au cas où. Je l'ai raté, hein. j'aurais dû le mettre plus par là. Parce que c'est une zone de, de chemin, je vise le fort là, c'est complètement con. Mais pourquoi je fais ce route là Même s'il touche pas, dans tous les cas, je voulais mettre ce route en mode s'ils si essayent de poursuivre Imperius, je couvre la retraite en fait. Alors j'ai pas parlé des talents mais euh, le D donc j'adore ce talent, c'est trop fort sur, Imperius, euh, sur Android, pardon, beaucoup trop fort. Vitesse de déplacement, ça améliore votre hit and run, ça améliore euh, tout, c'est trop trop fort. Et la focalisation intérieure, bon je vous essayer de voir le guide Anduin en encore une fois, mais la focalisation intérieure, ça reset le, le CD du A, c'est un burst steel de ouf, donc dans l'idéal vous faites A, reset A, si vous pouvez pas vous faites instantanément, par contre le pro, le, faites pas ça si le mec a besoin d'un vrai gros burst steel instant, dans ce cas vous cassez le truc et vous faites focalisation intérieure directe. Hein. Mais dans l'idéal, vous faites A, activable A. Donc là, vous voyez, j'ai plus de mana. Donc, j'ai plus de mana. Il faut que je back. Là, je sais que sinon, je vais être inutile après, dans la phase de jeu d'après. Là, j'aurais dû ping le Imperius pendant que je backais, parce que c'était logique qu'ils allaient revenir sur lui, et il va mourir. Je crois que je lui dis, ouais, je lui dis maintenant et c'est trop tard, je lui dis maintenant et c'est trop tard Et au final, oh oui voilà ça, je lui dis maintenant c'est trop tard mais parce qu'on avait pas la vision et au final il faisait le camp Mais sur le papier, ils arrivaient à 3 pour aller le gang mid Et euh, le Mephisto, même s'il est mort comme un con, en vrai, son équipe aurait dû le suivre, c'était un free kill le Imperius Et moi c'est moi qui pingais là, en mode mais attention, attention, attention Et je l'ai même ping trop tard parce que du coup il allait pas bouger Et en vrai, là on pourrait se dire l'Imperius a bien joué, non non, non, non. l'Imperius a pas bien joué Là il doit mourir à 24 Là, voilà, je cherche à esquiver son coup de langue, c'est pas moi qui l'ai. It's ok Là, je repars. Vous voyez, là par exemple, je soigne qui Je pourrais me soigner moi, c'est moi qui ai moins de PV. Bah ben non, je soigne Hyperus, c'est lui qui est dans la mêlée, c'est lui qui a besoin de soin Là, je tape, ça soigne. Voilà, il a le kill. Mais on se C'est l'heure, hein. héros, emparez-vous des hôtels. d'être 20, évidemment. Là je vais tag. D'ailleurs, mauvais placement de tag, hein. le meilleur placement de tag est ici, puisque l'adversaire va venir de là ou de là. Donc vous êtes le plus distant en étant ici, alors qu'ici je peux plus facilement me faire interrompre. Mais là je savais qu'ils étaient pas bien, ils avaient 2 kills, on avait 3 il y avait trois morts, on avait la vision d'Anzoton, donc il n'y a que Ariel qui pouvait me saouler. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu moins mis de... Là par exemple, un truc con. Là qu'est-ce que je vais faire C'est du détail, du détail mais très important. Il y a 3 morts, on veut rentabiliser le kill en reprenant le fortbot On a vu qu'Anzo était top. Euh, je sais plus si on a la vision sur Auriel. Non, on a peut-être pas la vision sur Auriel. Mais on s'en fout, c'est pas Auriel qui va casser les couilles. Qu'est-ce qui se passe là Vous êtes support. Mais qu n'importe quel rôle. Hein. Mais en, en support, ce, ce genre de truc doit être encore plus... Ça doit être un automatisme. Le fort ça fait quoi Ça fait des dégâts, ok. 50% de slow, donc euh, ça fait des dégâts qui font 50% de slow et 50% d'attaque speed en moins. Quel est le plus important Que ce débuff parte, parte pardon, sur Anduin, j'attaque 50% moins vite, ça fait chier. Ou sur Raynor qui est un auto-attaqueur, donc 50% d'attaque speed en moins sur Raynor. Moi ok je fais des auto-attaques etc, mais c'est un héros, ça ne soigne pas plus. Enfin c'est pas un héros, donc ça ne soigne pas plus. Donc là, qu'est-ce que je vais faire je bah vais faire le rôle d'un tank C'est à dire que là au départ j'ai hésité j ai, j ai, Vous voyez j'y ai, ai pensé après Et Du coup je prends l'aggro Alors bien sûr il y a la banshee qui va prendre Donc en plus c'est mieux parce que la banshee va prendre l'agro pour nous deux Mais au final C'est à moi, même s'il si n'y avait pas eu la banshee C'était à moi d'encaisser un peu pour que Raynor puisse taper le fort Plus je vais tanker, plus le Raynor va être free Et avoir du temps pour pouvoir détruire les, le, le truc et, et dans ce genre de cas par exemple ce que vous pouvez faire C'est vous mettre max distance du fort Donc ici là, là où je suis à peu près et euh, vous mettez vos autos, tout ça, tout ça et en fait au moment où ça va se terminer le moment où vous pouvez plus supporter les dégâts, vous reculez en fait essayez d'anticiper un coup à l'avance quand même pour que le Raynor puisse être le plus dans son fauteuil tranquille pour pouvoir DPS le fort pensez-y à ça, bon là au final il y a eu la Banshee à ce qui a claqué l'huile donc ça a été très rapide mais pensez à ces petits automatismes là, la prise d'aggro du fort aussi pour que mon Raynor, je suis un support je dois tout faire pour que le mec soit dans les meilleures situations possibles. Après ça veut pas dire me suicider non plus, hein, mais euh, le mettre dans les meilleures dispositions. Donc là je gride parce que je veux le E. Et là, alors niveau 20. Niveau 20 j'ai beaucoup hésité sur le niveau 1. Parce que je voyais tellement que l'Imperius allait go et tout, Et vous allez voir le choix tout simplement. J'hésitais entre le double D au 20, parce que l'Imperius faisait tellement de prise d'agro et, et mon Raynor aussi. Hein. Mon Raynor, il peut jouer beaucoup plus agro si j'ai double D en fait. Donc je me suis dit est-ce qu'il va jouer ça ou alors j'ai vu que Vala était pas terrible, à ce moment pas très utile et Imperius est très très, très, pffin, très souvent hors de pause Donc je me suis dit dans cette game je suis assez free, je fais beaucoup de dégâts, vous voyez avant même le 20 j'ai quand même 42 000 de dégâts. Hein. Donc je suis à peu près à égalité avec l'Asmodan et euh... je, vais pas je vais pas en parler plus. <rire> Mais du coup je me suis dit non, là il faut que je carrie. Il faut que je carrie dans cette game. Il faut que j'ai encore plus d'impact. Comment je peux avoir encore plus d'impact avec Anduin Mes dégâts et ma sustain. Du coup au 20 qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement prendre les, le leg de Varian. Donc le leg de Varian, les auto attaques d'Anduin. Qui brûle l'ennemi. Ça fait des dégâts. 191 points de dégâts en 3 secondes. En plus de rendre à Anduin un montant de points de vie équivalent à 50% des dégâts qu'elle inflige. Donc ça c'est de la sustain en plus à Anduin. Mais c'est pas terminé. Je vous avais dit. Notez le niveau 1. Donc c'est le talent qui fait que si vous mettez une auto à un mec, votre prochain A va faire un soin sur la durée, mais l'autre point, c'est que vos auto-attaques, enfin le moindre tic de dégâts, le moindre tic, j'ai bien dit tic, le moindre tic de dégâts, que ce soit vos autos, vos sorts, donc votre E, votre Z, votre, ah, votre auto voilà, au vin, les dots que vous mettez, vont soigner, vont mettre les petits tics de soins, et c'est pas en fonction des dégâts infligés il peut y avoir des blocages, vous en battez les couilles, Si y a un blocage, vous mettez une auto, pff, votre auto fait moins mal, c'est pas grave, <rire> ça active le soin. Et le soin, lui, c'est une valeur fixe, donc il n'y a pas de problème. Du coup, vous allez voir la sustain, c'est plutôt costaud. Et les dégâts sont insane. Hein. Je perds pas de PV. Vous voyez là, il y un sur moi, je perds pas de PV. Lightbox, tu est vraiment insane quand même. Vous avez la vitesse de déplacement en plus? Et là, là, je rate un route qui est inacceptable, inadmissible, mais je m'attendais tellement pas à ce que le Tral continue tout droit. Je m'attendais à ce qu'il recule en mode ah merde, je suis dans la merde. Mais Moriel vous voyez, elle l'a égide en mode. Du coup, là j'aurais pu le sauver, j'aurais pu le, le tuer. Après, il y aurait eu l'égide de toute façon, les autos, mais on doit rester à distance. Le petit dé parce qu'il va se faire choper. Il s'est pris le route. Certes, il doit pas le prendre, mais il l'a pris. Regardez, regardez, il y a sustain. Regardez, il y a sustain. Les tics, les tics de poison qui remontent. Bon, on perd le fort, vous voyez là on peut... n'est on, on pas resté trop longtemps, le fort bah, à un moment donné on... ils sont 5, hein. on, pas... enfin, sont... oui, on peut pas tenir, on... l'idéal c'est d'essayer de tenir un maximum, mais en 2v5 on est en train de les faire reculer, là en 2v5 on leur a fait claquer la flèche du dragon, l'adaptation, l'égide, le séisme, 2v5 on leur fait craquer 4 ultimes. Là, par exemple, gestion des dégâts. L'ultime de Mephisto, ça fait pas si mal que ça. Du coup, là j'aurais pu ultime, mais je savais que ça ferait pas assez de dégâts. Donc, je me... vous voyez, je mets même garder la focalisation intérieure parce que je sais que ça suffira pas. Là j'aurais pu focalisation intérieure, je crois que je vais quand même lui mettre après parce que de toute façon, faut qu'il le remette. Mais je l'ai même pas claqué, j'étais vraiment serein. J'ai fait, je sais que ça le tuera pas de toute façon là. Avec euh, le A là, ça a largement suffit Ça avait pas beaucoup de dégâts en vrai, l'ultime de Mephisto. Sauf avec le 20, bien sûr, s'il prend un kill là c'est le deuxième il fait mal. Déjà, je savais que ça lui ferait pas assez de dégâts. Mais évidemment, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez A, double A, hein. le premier A et la focalisation. Et si vous êtes un peu en retard sur le timing, vous commencez par la focalisation. Donc là, je rate pour eux sur des AK, mais je vais, jouer, je vais bouger pour anticiper son coup de langue, voilà voilà. Comme ça, il peut pas le faire. Et il meurt avant l'adaptation. Il s'est étouffé, j'ai préféré mettre fin ses à ses souffrances. Regardez la sustain, regardez la sustain, putain. Oui là j'aurais pu me soigner mais non Je vois que c'est Romux qui a besoin de. Putain de plus spell 16 de Romux. C'est insane quand même. Oui là Jules parce que bah il sait que pris le stun. Là il me fait peur. <rire> là ça m'a fait. Là j'ai un peu eu la sueur quand même. En plus ce qui est bien avec ce vin c'est que ça va produire des push aussi. <rire> j'ai envie de pour pile son ça royal. Et là j'ai bah, mon dé donc j'ai la move speed de ouf Donc là on va faire le camp, <rire> mettre de la pression toujours sur ce fort S2. En vrai on devrait juste faire le boss hein. Mais euh... En fait ce qu'on qu fait dans ce genre de cas c'est il n'y a pas de mort Donc quel est l'intérêt de faire ça Parce qu'on pourrait se dire bah, il aurait fallu foncer sur le boss instant Ouais mais en fait, bon là en l'occurrence on n'a pas le fort Le mieux c'est quand t'as le fort Mais on va mettre ce camp, on va mettre de la pression sur ce camp Parce qu'en fait ça peut séparer les mecs en mode putain il faut qu'on défende bot et tant qu'ils ont pas la vision, ils savent pas si on fait le boss ou pas Du coup, faire ce camp, moi dans mon idée, parce qu'on aurait pu dire pourquoi tu fonces pas au boss instant malgré. C'est vrai, mais si tu prépares un peu le boss en mode Tu mets de la pression bot et les mecs vont être, c'est un peu comme un hard sur Sanctuaires Inferno ou... Ou Chant de l'Éternité. tu mets de la pression sur une lane Les mecs doivent faire un choix, est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on laisse mettre de la pression ou pas en fait Parce qu'ils peuvent perdre le fort en bot en fait, à ce moment là et en compétitif tu vois souvent ce genre de cas avant un boss parce que comme ça tu peux envoyer les sapeurs potentiellement et peut-être gratter les deux derniers tirs justement Parce que là, ce boss est dangereux hein, ce boss est dangereux, on est à 16-2, on n'a pas besoin de grid sur le boss, c'est eux qui ont besoin de grid sur le boss pas nous Du coup c'est dangereux d'aller sur le boss, c'est leur condition de victoire hein, un fight pour comeback Là, là par exemple, j'ai raté. J'ai raté. J'arrive un peu en retard. Ils prennent énormément de dégâts par le boss. Et là, vous voyez, je vais soigner... Là, pour, vous voyez par exemple, il y a Vala qui est midlife, il y a Imperius qui est... Un... bon. Imaginons Vala voilà, les mêmes PV qu'Imperius, j'aurais quand même soigné Imperius. Parce que c'est Imperius qui a besoin de soins dans, dans l'exécution. Et je vais euh, claquer le... Ah non je l'ai mis en fait, j'ai rien dit, je l'ai mis. Vous voyez j'ai choisi Imperius plutôt que Vala, et je pense que j'ai bien fait. Le problème c'est que là il était trop loin, je vais, je peux pas le sauver, Imperius, là il va beaucoup trop loin. Il y a un moment donné où je lui mets double heal et il... ça l'arrête pas. Par contre là je dé Vala pour que, même si je l'ai pas soigné, je la dé comme ça elle est plus safe. Bon ça fout Romux dans la merde parce que d'un coup il y a plus personne. Mais je vais me focaliser sur lui après. Vous voyez là je soigne Remux, je soigne pas la Vala. Et là je mets ult. Je, je soigne vraiment celui qui en a besoin Là c'était Raynor qui était dans la merde Et Vala la boîte beau être life On pourrait dire mais soigne Vala mal gars Bah c'est pas elle qui en a besoin Là par contre il y a l'ult Ils sont tous paqués. J'en profite pour m'avancer Et ça annule l'ultime de Mephisto en plus Et je peux soigner Vala que j'ai délaissé depuis un moment quoi. Ouais après là c'est l'Auriel, J'avais pas vu qu'il y avait l'Auriel qui l'avait poussé aussi Il a pas eu de bol l'imperius enfin, C'est bien joué de la part de l'équipe adverse et là vous voyez je vais m'avancer ça c'est con mais c'est les deux petits pas qui font la diff aussi genre très souvent je vois sur le discord notamment et ailleurs des enduines qui font putain mais jult et les mecs rentrent pas dans mon ult si ça si c'est si ça vous arrive ce genre de problème c'est aussi vous peut-être vous voyez c'est les deux petits pas je vais vers mon équipe avant de claquer le r et les deux petits pas qui font que normalement si je veux r là asmodan n'est pas dedans je me suis avancé du coup asmodan est dedans. et une fois qu'ils sont dedans les mecs ils sont en mode ils voient l'ultime mephisto et ils ont envie de rester voilà Là, derrière, euh, on le défonce. Et du coup, bah là, on va finir, tout simplement. GG Well Play. Et là, on tag. Le boss envoie 4 tirs. Il y avait plus que 2 sur le corps. Finish. Et au final, vous voyez, j'ai 70 000 de dégâts avec Anduin. Ce, ce niveau 20, c'est. Bon, avant j'en avais déjà pas mal, hein, mais avec le vin c'est insane et, euh... et et je pense que cette game est plutôt intéressante au niveau de ce qu'il y a à dire. Honnêtement, est-ce qu'il y a des mécaniques de sub de heal que je n'ai pas dit On a parlé des prix, on a parlé euh, bah, du focus heal, on a parlé du choix de soins. Euh, on a vu pas mal de situations où justement je soigne pas forcément le mec à le moins de PV. Pour soigner le mec qui en prend plein la gueule, c'est vraiment celui qui... il faut soigner celui qui en a besoin, pas celui qui a le moins de PV. Ça c'est du fonctionnement à la Lily, je soigne celui qui en a le moins, c'est non, il faut... il faut soigner le mec qu'on a besoin. Euh, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses Même la prise d'agro du fort C'est des situations qu'on voit pas toujours en jeu Mais là ici Alors si j'ai fait ça aussi C'est parce qu'il y a mort morts Il y a 3 morts, hein. morts On avait la vision sur les mecs et tout hein. Sinon faites pas ça Mais, euh, mais là en l'occurrence de... on, avait... on savait qu'on pouvait aller chercher le fort Donc j'en ai profité pour faire ça Mais il y a pas mal de situations intéressantes euh, Que ce soit pour les purifs Ça qui est bien avec Anduin aussi C'est qu'il a un kit très complet euh, Les pré-heals il euh, y a des mécaniques de pré-heal, Anduin en a, même si c'est pas grand chose, il en a, le hit and run, c'est important avec tous les persos, mais avec Anduin c'est encore plus important, euh, les purifs, il euh, y a tout, même les ultimes de zone à la sanctification de Tyrell, où faut, bah oui c'est à vous d'aller aussi vers l'allié, pas forcément, pas forcément à, à, à, à eux de venir à vous en fait, aussi, moi je vois très souvent ça aussi avec Tyrell, les mecs font, putain mais ils rentrent pas dans la sancti et en fait, Ouais. Aller dans un nul de quelqu'un d'autre c'est pas, pas naturel en fait Bien sûr des fois c'est chiant parce que tu leur offres un, un super truc Mais c'est aussi à toi d'aller vers l'autre en fait Et c'est un peu tout le truc de la solo Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Merci beaucoup à Dead Bros, XL Bros Pour les euh, 8 mois entiers de, merci beaucoup Je fais un gros bisou, merci de votre soutien euh, J'en ai fait une sur la, une vidéo du même type sur la solo lane J'espère qu'elle vous aidera Et euh, n'hésitez pas s'il y a des points aussi euh, qui sont pour vous euh, importants en support que j'aurai vu parce que la situation de cette game ne l'a pas ne pas permis euh, en tout cas n'hésitez pas voilà, à me, à me donner vos retours j'espère que cette vidéo vous plaira sur sur youtube j'essaierai d'en faire une aussi en tank même si en tank euh, je vous invite énormément à regarder les LAN où j'ai joué tank notamment euh, la GA Melun etc il y a des choses aussi à ne pas faire hein, mais il y a beaucoup de choses à faire en tank donc euh, parce que je suis pas non plus un tank de métier j'ai encore beaucoup de choses à travailler en tank mais c'est quand même assez intéressant pour voir des, des choses à faire que tu vas faire alors même si c'est en team en solo faut essayer de les faire aussi donc euh, voilà j'espère que bah, ces vidéos vous ont cette vidéo vous aura plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le next chouche et je vous fais vrai chouche et remux on te juge voilà n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter à partager à vos amis qui auraient des petits problèmes de healing <rire> ou même pas hein, d'ailleurs hein, parce que le healing c'est important pour tout le monde et il y a des conseils qui sont pas que pour le healing et euh, n'hésitez pas à me soutenir c'est les réseaux sociaux un petit follow un petit like ça ne coûte rien moi ça me soutient donc merci à vous voilà il faut des bisous voilà, c'était le moment de cheval. Voilà, à